Salut les rôlistes Depuis l'adolescence et plus les années passent, je me rends compte que j'ai de moins en moins l'occasion de faire des parties de jeux de rôle. Alors le jeu de rôle ça prend du temps, ça c'est pas nouveau, mais j'ai pourtant des après-midi à accorder à mes parties. Non, l'initiation à un nouveau jeu, la découverte d'un monde, la lecture des règles, l'écriture des scénarios, c'est ces choses-là qui sont J'ai acheté Shadowrun pour mes joueurs il y a déjà quasiment un an et ils ont toujours pas joué. Mais ça prend du temps aussi de lire les règles d'écrire un scénar, rien que de lire les règles. J'ai fait le test, ça prend des heures, même des jours entiers. Pourtant, je m'y mets vraiment à fond. Oh. Ah, le beau smooth. Chevalier, pique. Oh, ça oh, va péter. on va une bonne, bonne partie, partie là. là. Alors, ah, ah, c'est parti. parti. Les autres auteurs, ok. Le, le sommaire. Ça marche. Première mirage. Non, attends, trop bien bosser. Je suis content. Pour... Il me faut un café. Faites. Bon, bon. Avec le café, avec ça, le café, café, ça va, va le faire. faire. Allez, Allez, on, on s'y Donc, introduction. De dragon, la Merde, est que est par de la la... Allô Non, non, tu ne me déranges pas, je t'écoute. Bon, bon j'ai perdu, perdu une. une. Cette, Cette fois, fois je, je l'éteins, et comme et ça, ça, je suis tranquille. tranquille. Voilà. Alors, introduction... Okay. Ah c'est ah, pas, pas, mal, pas ça. mal ça Bon, bon je vais le noter de... Mais Je suis fou. Putain, J'ai même pas pris de quoi de... noter Je peux pas, pas bosser comme, comme ça. ça Voilà Là je suis bon C'est quoi ce truc bon, bon, alors, bon alors je disais Ah oui, ah oui. noter les idées, idées. Oh, non. Voilà, il voilà. reste une feuille. Voilà. Alors, c'est parti. Je. Va. Yé. Yeah. Voilà. C'est marrant, en hein. même Ça, Ça résonne pas pareil. Pas. Bon, allez, c est c est Faut lire, clair, euh, mais, il mais il est froid, froid ce café fait. Café chaud, chaud. Allez. allez Voilà un, un bon, bon support, support pour, écrire. pour écrire Là comme, comme ça, ça, je, je peux, peux que bosser correctement. correctement Bon, bon ça, ça tu ça me, me gèles. Gèles. Les, Les chevaliers, chevaliers montent à cheval. cheval. Voilà. Oh, Genada oh, nada. Pff, frigo est vide. Bon, bon allez, bon j'appelle juste, juste la, la pizza. pizza. Allô, bonjour. C'est pour une gargantua livrée, s'il vous plaît. Très bien. Merci, à bientôt. Allez, allez, tout de Allô Non, non, tu me déranges pas. Oui, bah, passe si tu veux. Dans une heure? Ok. Bon, bon, allez, allez j'ai une, une, une heure, heure au bout. Go, go, go, go. go. sois productif. Hey, salut! T'as commencé à bosser sur ton nouveau jeu? On se fait une campagne week-end, alors! T'as vu comment les élus, elles sont une grave classe? Bon, par contre, j'ai rien vu quasiment. <rire> bon. Hier, j'en ai pas ramené une. Alors, alors tout, tout est là. Allez, Allez aujourd'hui, aujourd je vais bouquiner toute la, la journée. Ah, Putain. Il me faut un, un café! café. C'est bon, j'ai pas foutu de bosser. bosser. Oui, t'es un gentil dragon. Oui, c'est le dragon à papa, ça. Oui. Ça, ça va là. Ça, ici. Ça, ça va Comme ça. Voilà. Et la, la feuille, on la glisse, la glisse, glisse, glisse. ici, voilà. Alors, voilà, je vais leur, leur prendre un de ces de scénarios, là. là, ils vont ils ne pas en revenir. Je, je vais bosser, bosser comme, comme un pro. Ah, mais ce café est froid J'espère que ce format de vidéo, un peu plus court et avec un brin d'humour, vous plaira également. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner sur YouTube ou me suivre sur Twitter. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à la partager, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao les Horlistes